Dans la cité de Chili-Mazarin, un appel d'offres a été lancé. Plus d'une vingtaine d'entreprises ont répondu à cet appel, mais une seule a finalement déposé une offre. Pourquoi Cette société nommée Terra a auparavant travaillé pour la commune de Beaucaire, dans le Gard. À l'époque, un certain Olivier Dumas y était directeur de cabinet. Elle a ensuite travaillé pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'époque où ce même Monsieur Dumas y était directeur de cabinet. Maintenant une petite devinette, qui est actuellement le directeur de cabinet de Chili-Mazarin Au fait, la société Terra Luna est co-gérée par un ami politique de M. Dumas. Vous voyez que notre argent n'est pas perdu pour tout le monde. Regardons plus en détail comment la société Terra Luna a été désignée par la ville de Chili-Mazarin pour pomper, enfin, pour utiliser l'argent des habitants de cette ville. En réduisant le montant pour se dérober à l'examen d'une commission un seul lot pour tous les métiers pour limiter le nombre de candidats en demandant un travail impossible dans un délai trop court et gratuit travail qui sera finalement payé en versant de l'argent à Terra Luna au lieu de payer un véritable imprimeur avec des papiers antidatés en détournant sur le compte bancaire de Terra Luna les versements à l'imprimeur